Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors mesdames et messieurs, hier soir on a pu assister à une soirée d'une violence absolument magistrale. Tout ça a été bien sûr sponsorisé, billetterie à l'entrée, la foule était en délire, les hommes qui se sont battus sur le ring ont risqué leur vie et on a pu voir un chaos absolument incroyable, limpide, rapide, au premier round de Deontay Wilder. Alors je sais pas s'il avait d'autres trucs à faire, euh, après le match, mais en tout cas, il n'a pas voulu perdre son temps. Le match a commencé, 1 minute 30, il a mis son adversaire KO, mais d'une manière absolument trop violente. Mesdames et messieurs, il a frappé sa tête. C'était du grand n'importe quoi. Personne n'a compris. Tout le monde a entendu le bruit de l'impact dans le stade. Bah tout le monde a fait « Oh !» Tout le monde a commencé à se demander, est-ce que... C'est normal que Deonté Wilder frappe comme ça. Tout le monde a commencé à se demander, comment va le monsieur qui est au sol Est-ce qu'il va s'en remettre Là, je suis sûr que si vous lui parlez, c'est terminé. Il parle plus sa langue maternelle. Alors, parce que si vous voulez savoir, il est finlandais. Mais là, actuellement, il parle en bambara. Eh oui, on comprend pas ce qui s'est passé. Il s'est mangé une frappe dans la tête. Il a complètement changé de langue maternelle. Il a tout oublié. Mesdames et messieurs, quand il s'est mangé la patate là, fallait voir sa tête comment elle a fait. Elle a bougé d'une manière. On aurait dit que sa tête, elle voulait fuir son corps. Tu vois ce que je veux dire Sa tête, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici Oh là là Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce corps On me frappe comme ça, je m'en vais. Mais elle peut pas partir. Du coup, il est tombé par terre. Et mesdames et messieurs, quand il était au sol, oh là là, j'ai pu voir ses yeux, on aurait dit qu'il avait pris des hallucinogènes. Il était comme ça. Oh, où suis-je Il est quelle heure, là Oh, regardez-moi toutes ces lumières, c'est magnifique Waouh Ça brille Et regardez tout ce bruit Oh là là, je ferais bien de m'endormir, moi Et là, il y a l'arbitre qui est arrivé au-dessus de lui, qui lui dit 5, 6, 7 Et le gars, il a complètement oublié ne serait-ce même pas, il a même pas entendu. Il est resté dans son rêve éveillé que Deonté Wilder lui a préparé. Mais quelle est l'idée d'aller se battre contre Deontay Wilder et ne pas se protéger, ne pas mettre sa garde Tu t'es cru où, toi Mais t'es complètement suicidaire. C'est comme si tu vas dans l'eau qui est infestée de requins et toi, tu saignes. Tu sautes quand même dans l'eau. C'est comme si tu vas dans une forêt Habité par tous les animaux. Et tu vas tout nu. Et après tu dis, aïe, je me suis fait piquer par un moustique. Aïe, il y a le serpent. Comment je peux faire Aïe, oh là là, je me suis fait griffer. Aïe. Mais oui, tu vas sans garde, sans protection, face à Deontay Wilder. Franchement, toi, tu n'avais pas envie de voir le lendemain. Non, tu avais envie de dormir. Tu avais du mal à dormir et du coup, tu as demandé à Deontay Wilder de t'aider à dormir. Parce que c'est pas possible. Tu es arrivé comme ça devant lui. <rire> il t'a mis une patate dans ta bouche. Hein? Oh là là là là. Son point s'est marié avec ton visage. En consentement. Après, le point, il a voulu... Après, ton, ta tête a voulu divorcer. Parce que le coup était trop violent. Mais oui, la tête, elle a divorcé. Elle a divorcé. Elle a dit, bon, allez-moi, je quitte. Euh, je m'en vais. Ben après le corps il a dit c'est pas possible ton pied mon pied et voilà ben ils sont tous tombés <rire> ils sont ils ont dormi eh oui